D'ailleurs, quand on dit ministère de l'Intérieur, il faut considérer qu'il y a les policiers, les gendarmes, mais également la sécurité civile, préfecture, sous-préfecture, ça a été longuement développé par le ministre, même si on a souvent cette focale sur les questions de sécurité et à juste titre. Et évidemment, nous sommes opposés à l'orientation définie par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ici présent, mais aussi dans son annexe de l'article 1er. Parce que nous avons... Bien vu que le compte n'y était pas, notamment sur l'aspect programmation. Mais ça, ça c'est mon côté pointilleux qui cherche à savoir quel euro sera consacré à quoi. Et on est un peu en reste avec les éléments que nous, ont pourtant obtenus, nous a pourtant obtenus le, le rapporteur dans son amendement détaillé. J'ai ouï dire qu'il y avait un ministre assez brillant pour obtenir 15 milliards d'euros mais pas trop quand même pour ne pas trop savoir comment les dépenser, puisque cette question, il se l'est posée après. Peut-être un plan de carrière, 2027 étant dans le viseur. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est tout à votre honneur, Monsieur le ministre, mais ce qui est un peu dommage pour la vision que nous devrions avoir et porter de, des objectifs assignés au ministère de l'Intérieur. Et pourtant, avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous aurions aussi fait une loi d'orientation et de programmation. Mais avec une autre orientation et une autre programmation. Je ne sais pas s'il y aurait eu 15 milliards, peut-être plus, vu que nous on prévoit évidemment d'en prendre beaucoup plus dans la poche de vos amis les riches afin de renforcer les services publics. D'ailleurs je vous rappelle que nous avons produit un livret sur la sécurité et la sûreté qui est toujours disponible en ligne, qui est une belle feuille de route et que nous vous proposons d'ailleurs sous la forme d'un amendement à l'annexe pour réécrire intégralement les orientations. Si vous le votez d'aventure, à ce moment-là, je veux bien prendre les 15 milliards pour mettre en œuvre notre programme politique, mais nous en rediscuterons le moment venu. Parce que si j'avais été à Beauvau, nous n'aurions pas, pas les fameux policiers augmentés que nous vend le ministre dans son annexe, euh, une sorte de synthèse entre Terminator et Robocop. Je ne sais pas si vous avez revu ces classiques récemment, Monsieur le ministre, mais c'est peut-être des films qui peuvent être intéressants, prêtés à sourire, mais on ne les verrait pas appliqués dans le monde réel. Ça serait un peu flippant, hein, la réalité. Nous n'aurions pas une police de proximité avec nous, nous n'aurions pas des amendes forfaitaires délictuelles délivrées à la chaîne avec toujours les mêmes populations qui soient ciblées dans les quartiers populaires et ceux qui sont perçus comme étant racisés, noirs, arabes, etc. On connaît le mode de fonctionnement aujourd'hui discriminatoire de la police, des contrôles d'identité et des amendes qui sont dressées avec. Et nous n'aurions pas non plus, monsieur le ministre, une réserve opérationnelle, alors qu'on était pour mettre en place une réserve opérationnelle, formée en dix jours, dix jours et armes à la ceinture, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires On ne s'est même pas aligné sur le minimum syndical des un mois de formation pour être gendarme volontaire. Et oui, nous n'aurions pas fait tout ça, nous aurions mis en œuvre et construit la police de proximité qui est nécessaire dans ce pays les milliers de policiers dont nous avons besoin pour être au plus proche euh, des, des gens euh, et euh, sur des aires géographiques données qui connaissent les gens autant que les gens les connaissent eux-mêmes d'une forme de contrôle réciproque de la police sur la population et de la population sur sa propre euh, police mais pour ça ben, il faut la dissolution des brigades anticriminalité si on veut avoir une véritable police de proximité parce que si la proximité c'est être à portée de tonfa ou de gazeuse c'est non merci. C'est pas ça qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est la politique que vous poursuivez vous-même. Et vous-même, régulièrement, vous venez là en disant les chiffres sont pas bons, c'est de pire en pire, tout va mal. Ben, c'est votre bilan, Monsieur le ministre. C'est votre bilan. Et vous continuez dans la même ligne. Donc, nous ne voulons pas de cette orientation, ni même de la programmation qui va avec. Et pourtant, il nous faudrait des policiers de terrain qui soient, dont on met en avant leur dimension humaine. Leur capacité de discernement, pas de les fliquer eux-mêmes avec je ne sais quelle caméra, je ne sais quel drone, je ne sais quelle tablette, je ne sais quelle case à cocher plus rapidement que sur la forme d'un papier. Non, non, non, non, non, nous, nous pensons que nous devons retrouver les gardiens de la paix, ceux qui sont là pour maintenir la paix publique, la tranquillité publique. Et évidemment tout ça avec des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dont il n'est pas du tout question dans cette loi d'orientation qui pourrait habilement mettre en place un contrôle direct des citoyens sur la politique publique de sécurité au niveau local. Mais pour faire la police de proximité que nous appelons de nos voeux, pour ça, il faut un haut niveau de formation et de qualification. Et je le dis autant au pierre Jox. A passer le niveau de formation à un an, c'était un progrès en France mais aussi en Europe. Et la France a donné un signal en disant « nous voulons une police républicaine qui soit formée ». Il y avait un code de déontologie aussi dans les parages à ce moment-là. Et on a baissé la durée de formation à 8 mois en 2015. C'était sous le gouvernement de François Hollande parce qu'il a fallu recruter rapidement. Et vous, vous arrivez en disant « regardez comme je suis beau, je suis fort ». Euh, je remets euh, la formation, pardon, je mets la formation à 12 mois, grand progrès. Non, on revient juste à la situation antérieure à 2015. J'ai même la précision de dire qu'on est à une situation moins bonne que celle de 2015 puisque en 2015 il y avait un an sans la formation du bloc OPJ et que maintenant nous y intégrons un mois, ça veut dire qu'on s'est fait sucrer un mois euh, au, au passage. Et pour former les gens, pour qu'ils aient un haut niveau de qualification, il faudrait une formation initiale qui soit portée à deux ans. C'est le minimum de tout un tas de nos pays, nos pays voisins euh, parce qu'eux ont compris que policiers en 2022, c'est pas être suréquipé euh, de technologies, d'un exosquelette ou de lunettes augmentées pour contrôler les migrants à la frontière. Vous croyez que je blague en disant ça Mais si vous, avez, si vous pensez ça, c'est que vous avez mal lu l'annexe. Non, non, c'est pas ça dont on a besoin, c'est un policier qui sache s'adapter à la différence de situation qu'il va trouver en, être, en ayant un, un appel police 17, en allant euh, sur des violences intrafamiliales, en allant euh, sur une bagarre, en allant euh, sur euh, une, une question de trafic de stupéfiants ou en manifestation, etc. Enfin bref, la diversité du métier euh, de, de policier. Or, j'ai regardé dans les 15 milliards, enfin j'ai tenté, hein, parce que vu qu'on n'a pas un niveau de détail extrêmement précis... Euh... Combien d'écoles de police on allait construire C'est un bon indicateur, combien d'écoles de police on allait construire, parce qu'il y en a eu de supprimées parce qu'on avait, enfin, avait fait la droite, pardon, on avait fait les RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, supprimant de là euh, un bon 10, 000, 10 milliers de policières et policiers dans ce pays, et gendarmes et, qui, vont, qui vont avec, et, et, et, et supprimant 10 écoles. Alors on se dit, on va faire des embauches, on repasse à 12 mois de formation, on va ouvrir des écoles. Eh bien non, pas de traces. Pas de traces d'école. Ah, par contre, les traces de création de centres de rétention administrative longuement demandées par M. Ciotti dans le cadre de son congrès et puis dans le cadre de son groupe politique, ça, il n'y a pas de problème. Il y a le détail, il y a le chiffrage, il y a les places. On voit bien là où est la priorité, M. le ministre. La formation, c'est finalement la variable d'ajustement, le truc qu'on finance en dernier, alors que ça devrait être le, un des postes de dépenses les plus importants du ministère de l'Intérieur, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Si j'avais été à Beauvau, nous n'aurions pas fait la réorganisation de la police avec sa départementalisation comme vous êtes en train de le faire, monsieur le ministre. Et oui, nous aurions renforcé drastiquement la police judiciaire et pas avec votre machin de filière sur un coin de table, où on ne sait même plus qui est le chef de quoi, à quel endroit, au niveau zonal, départemental, national, intergalactique. Non, non, non, non. On aurait renforcé la police judiciaire pour doubler les effectifs de la police judiciaire telle qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire la DCPJ, de 6 000 à 12 000, et de rattacher les 17 000 officiers de police judiciaire qui sont actuellement dans la sécurité publique. Et nous les aurions détachés de sorte à faire la réforme de 1995 à l'envers pour les plus connaisseurs de l'organisation de la police, c'est-à-dire le moment où on a supprimé la filière investigation et le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police. C'était la police en civil, par opposition à la police en tenue. Il faut retrouver cette séparation qui était déjà un premier niveau de séparation des pouvoirs au sein du ministère de l'Intérieur. Et il faudrait d'ailleurs par là même renforcer la police technique et scientifique. Vous voulez créer des effectifs Mettez-les là eux résolvent les enquêtes, sont utiles aux investigations. Nous pourrions habilement doubler les effectifs de police technique et scientifique. Non, non, ce n'est pas ce que vous faites, puisque dans votre détail, Monsieur le ministre, il bah, n'y en a pas. C'est 3500 à la police, 3500 à la gendarmerie, débrouillez-vous avec ça. Quant aux assistants d'enquête que vous allez créer, c'est effectif constant. Donc on va prendre des personnels administratifs qui ont déjà un boulot, qui font déjà quelque chose au ministère de l'Intérieur, en les disant, vous allez faire assistant d'enquête, et qui fera leur boulot on verra bien, on verra bien, on verra bien. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une habile euh, programmation que de fonctionner de la, de la sorte. En tout cas, nous aurions fait bien différemment. Nous serions partis des besoins, des besoins du ministère de l'Intérieur et nous nous aurions déduit un budget et non pas le contraire. Et pour ça, cela pourrait, si on remettait en place une véritable filière d'investigation détachée de la sécurité publique et du reste des missions de police, nous pourrions alors... Détacher cette police judiciaire auprès de l'autorité judiciaire pour garantir l'indépendance dans les enquêtes et une véritable séparation des pouvoirs comme il se doit dans une démocratie aboutie. Et que la politique pénale ne soit plus définie par le ministre de l'Intérieur en, enfin en catimini, en toute hypocrisie, parce que la vérité c'est que c'est le ministre de l'Intérieur qui définit la politique pénale. C'est lui qui dit on va faire du stup cette semaine, on va faire du rodéo celle-là, etc. Et puis vous avez les parquets, les procureurs qui sont là en train d'absorber ce qu'ils peuvent faire des, des enquêtes. Et puis il nous faut évidemment une police républicaine, mais pour ça, pour ça c'est pas juste mettre un magistrat à la tête de l'IGPN, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est qu'il faut un contrôle externe, indépendant, et effectif et efficace. Et il se trouve que ce contrôle externe existe déjà, ça s'appelle le défenseur des droits. Ça s'appelle le défenseur des droits. Et donc, il faudrait euh, renforcer les moyens du défenseur des droits par ceux qui sont aujourd'hui positionnés à l'IGPN et à l'IGGN. Et que le ministre de l'Intérieur s'engage à prendre les sanctions demandées par le défenseur des droits qui est indépendant. Lui, lui. Les services du défenseur des droits, puisque c'est une défenseur des droits, comme vous le savez, à l'heure actuelle. Et puis, je crois qu'il faut rompre avec la doctrine dite de maintien de l'ordre. Parce que ce n'est pas ça le sujet, parce que quand vous dites « maintien de l'ordre », bah oui, ah bon Je vous demande de quel ordre on parle Le vôtre C'est ça L'ordre capitaliste L'ordre qui fait qu'il y a 12 millions de pauvres dans ce pays Non, non. La seule mission que confère la Constitution aux policiers, aux gendarmes, aux ministres de l'Intérieur, c'est garantir la liberté de manifester. C'est ça qui doit être fait. Il n'y a pas de force de l'ordre, il y a des gardiens de la paix et ce n'est pas la même chose. Alors c'est vrai que qu'on a cherché et on n'a rien vu sur la délinquance économique et financière. Ça ne doit pas être une priorité pour les cinq prochaines années, c'est dommage. C'est dommage. J'ai pourtant fait deux rapports sur le sujet. On s'était vu, Monsieur le Ministre, quand vous étiez encore à Bercy, et malheureusement rien n'a changé, ou si peu, ou si peu, euh, les, la fête peut continuer pour ceux qui fraudent euh, en matière de délinquance économique et, et, et financière. Quand en préfecture et sous-préfecture, vous rouvrez des sous-préfectures. Non, mais il faudrait en plus vous donner des médailles. Vous qui continuez la politique qui a détruit l'accueil physique et présentiel dans les sous-préfectures et dans les préfectures, engagé et initié à l'origine par la révision générale des politiques publiques, les RGPP, continué par Action publique 2022 et vous n'avez rien dit dans le mandat précédent. Non, vous avez laissé faire, vous avez dit la dématérialisation c'est génial. Regardez en trois clics, vous pouvez avoir un service public. Et la conclusion de ça, c'est que les voyous, eux, ont profité de votre système de prise de rendez-vous pour modélier des rendez-vous pour les titres de séjour. Pour les malheureux qui voulaient avoir un titre de séjour. Et ça a duré pendant quatre ans tout ça. Quatre ans où des gens se sont enrichis sur le dos de pauvres malheureux et malheureuses. Et à la fin vous avez résolu le problème en pourchassant les délinquants en question Non, vous avez supprimé la possibilité de prendre des rendez-vous avec des cases. Et maintenant on prend rendez-vous à une boîte fonctionnelle qui vous attribue un créneau de rendez-vous. Bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors que si si la, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale l'avait emportée... Oui, nous aurions remis au cœur l'accueil physique dans les préfectures et dans les sous-préfectures les agents qui sont avec. Et c'est pas les 350 que vous prévoyez dans la LOPMI qui vont aller combler les 4000 emplois qui ont été supprimés sur les dix dernières années. 4000 supprimés en 10 ans, on en remet 350 et il faudrait délivrer des médailles. Non, ce n'est pas une bonne orientation politique, y compris sur la programmation budgétaire. C'est pourquoi nous défendons cette mention de rejet préalable parce que toute la copie est à revoir et pas juste quelques alinéas à la marge. Et je je terminerai en détournant, ou plutôt en remettant à l'endroit quelques slogans que j'ai entendus ici face à moi dans la majorité, à droite et à l'extrême droite, ça fait longtemps, en vous indiquant et en vous rappelant que la première des sécurités, c'est la liberté. C'est la liberté. Et je dirais même plus que la première des sécurités, ne l'oublions jamais, c'est la sécurité sociale. Merci Monsieur bernalicis la parole est à Monsieur Darmanin.